Donc je suis euh, alumni euh, de l'UCLI, euh, promotion 2012 et aujourd'hui je suis gérant de la société Réseau Tech, euh, sonorisation, éclairage et vidéo pour l'événementiel et le spectacle vivant. Ce que je retiens euh, de la formation à l'UCLI, c'est vraiment les valeurs, euh, donc les valeurs euh, dans un premier temps humanistes, euh, Aujourd'hui, dans mon travail actuel, euh, je l'utilise au quotidien, euh, je veux dire, c'est ancré en moi. Ensuite, euh, évidemment, il euh, y a toute la vie autour, euh, étudiante, euh, les, les associations euh, dans lesquelles j'ai été. Voilà, J'étais au, au bureau des étudiants, euh, bureau des clubs. Euh, je crois que j'avais vraiment le sentiment de ne pas être dans une université euh, énorme euh, dans laquelle on est euh, vraiment un, un étudiant parmi-temps. Euh, on a vraiment une, une relation de simple avec, euh, avec le corps professoral, euh, avec l'administration aussi. Voilà. Grâce à mon parcours à l'UCLI, j'ai développé euh, les qualités de persévérance, euh, notamment parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve professionnel en partie grâce à l'UCLI parce qu'à l'UCLI la culture c'est un élément fort et important. Il y a un service dédié qui s'en charge au quotidien, qui organise des expositions et qui sensibilise les étudiants à la culture. En l'occurrence, quand on est étudiant, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on a accès facilement. Euh, et grâce à l'UCLI, euh, j'ai connu ce que c'était et aujourd'hui je réalise mon rêve que de travailler dans ce secteur-là. Euh, mon meilleur souvenir, euh, on va dire que c'est d'avoir rencontré ma femme à l'UCLI et aujourd'hui euh, on fonde une famille, donc euh, ce serait mon meilleur souvenir. L'UCLI, en trois mots, c'est humanisme, culture et futur. Je vous souhaite de profiter au maximum de chaque expérience à l'UCLI. Faites en sorte de devenir de belles personnes et faites confiance à l'UCLI pour vous aider dans cette mission.